Les partenaires de cette formation sont au nombre de quatre. Vendredi, nous avons une intervention de Oxfam Magasin du Monde et également d'empreinte ASBL. Aujourd'hui, nous travaillons sur le jeu de la ficelle avec Kinoa SBL et on complète la formation avec le réseau ID qui nous permet d'ouvrir justement le champ des possibles en termes d'outils pédagogiques. Donc euh, je m'appelle Eric Petitjean et je travaille pour l'ONG Quinoa qui est donc une ONG d'éducation et développement et qui est également euh, une organisation de jeunes à travers l'outil qu'on a présenté aujourd'hui qui s'appelle le jeu de la ficelle qui est un jeu qui a été créé en collaboration avec euh, d'autres associations. C'est un exercice qui permet d'aborder cette thématique de l'alimentation mais à travers une approche euh, un peu complexe dans le bon sens du terme, donc d'essayer de comprendre pas seulement euh, les impacts euh, de notre consommation, mais aussi et comprendre les mécanismes qui entretiennent les inégalités qui, qui euh, émanent de cette consommation et de ce modèle de consommation alimentaire sous forme de jeux de rôle qui, où chacun reçoit une identité. Certaines personnes représentent l'assiette statistique moyenne du belge. Donc il y a un morceau de bœuf, il y a une courgette qui vient du Kenya, il y a une salade Un deuxième cercle d'acteurs qui représente plus le cercle que nous on appelle le cercle des organisateurs. La publicité, une multinationale agroalimentaire, l'OMC évidemment, le FMI. Et un troisième cercle qui représente la plus les impacts, donc aussi bien les impacts sociaux, les impacts environnementaux, donc euh, on a des personnes qui représentent euh, les nappes les impacts sanitaires, les enjeux aussi euh, plus euh, de politique économique. L'objectif, euh, l'objet social de l'éducation au développement ou d'éducation relative à l'environnement, c'est que les gens peut-être euh, se mettent un peu euh, au regard de ce qu'ils ont pu décortiquer, essayer de, de se mettre euh, d'une certaine manière en, en action.